La première étape c'est sur Photoshop pour faire le découpage de nos calques, et ensuite les exporter au format PNG. Ok, on se retrouve sur After Effects CC 2017, n'oubliez pas que vous pouvez également pratiquer ce tutoriel sur les versions récentes de Adobe After Effects, création de nouvelles compositions. Prenez la peine de toujours renommer vos compositions, c'est très important. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque et le renommer Element 3D. N'oubliez pas, comme je vous dis, je vous redis, c'est très important de toujours renommer c'est très important. Maintenant, nous allons lui appliquer un effet. Nous allons dans le menu Effet, Vidéo copalo, Élément 3D. Ensuite, cliquez sur Scene Setup. Élément 3D va se lancer. Une fois dans Élément 3D, vous avez la possibilité également de choisir les différents types d'espace de travail que Élément 3D vous propose. Nous allons utiliser quelques modèles de biais d'éléments 3D. Maintenant nous allons éditer la texture. Nous allons aller dans le dossier où nous avons enregistré nos textures. Un de propres que j'ai travaillé. Tout ce que je dois faire, c'est quand je viens cliquer sur ça. Je viens là, dans le billet 10 000 francs. Attends, nous allons revenir ici si sur cet objet, revenir sur les textures nous allons choisir ce box. Voilà. On voit également que c'est la style d'être adapté. Autant que pour moi. Et je vais... Hein, D'autres billets par exemple, je vais choisir euh, ce billet, je vais masquer ceci et ceci, je vais mettre le biais de 5000 francs. Voilà, maintenant que nous avons déjà sélectionné tous nos billets et les classer sur notre setup, hein? nous allons maintenant ouvrir After voilà voilà ça c'est notre défendu et nous allons décocher ce signe dans particulier applicator nous allons mettre la part dans sphère ok dans sphère nous allons mettre la là 50 ok donc ici sur j'appuie sur F4 pour que vous voyez bien sur shapescale nous allons augmenter l'échelle de ce skin. Voilà. Je ça. Nous allons en 7 rangs. Ok. Nous allons en rentrer un peu derrière. Nous allons encore rentrer encore une plate-saille. Okay, sur sur le scat ok nous allons augmenter la taille à ah, maintenant la touche shift sur le clavier pour aller rapidement. voilà rapidement on voit également que notre nos biais sont entrés se positionner, et ainsi suite voilà par exemple les biais qui se poussent et ainsi suite Tout simplement de l'animer avant de faire une animation, je vais donner une orientation. Je vais donner une orientation. Voilà, je peux faire ça comme ceci. Ok, je vais animer à la position. J'active mon, mon rouge tant que moi je vais en avoir quelque façon. Je maintiens chiffre et je clique sur cela. Et puis je délimite. Appuyez sur le clavier N. Appuyez sur le 0. Voilà. Et maintenant ça ne suffit pas. Concernant la rotation. Ici, par exemple. Nous revenons là. Nous allons le mettre. Activer rouge Venir vers la fin activer ceci et ici sur X, venir là, activer l'horloge, voilà, venir ici sur Y. par exemple, voilà, ça donne ceci, maintenant c'est un peu rapide, J'appuie sur U pour voir toutes les clés. Il y a un petit souci. Ici, sinon je vais le mettre à 2. Ici, je vais mettre à moins 2. De voilà. J'appuie sur 0 pour R. Your pistol, bird. shell. Je vais maintenant gérer la lumière c'est simple il suffit seulement de venir ici dans un lighting et même pas cinématique vous voyez cela est mais, voilà et puis je vais ah, il est le look. Et merci la regardé j'ai mis sur puis, description les différents rendus que tu peux utiliser également pour tes vidéos, pour tes projets, et ainsi de suite. N'oublie pas également de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. On se dit à la prochaine formation. Ciao!